Bonjour À tous, Vincent, j'en donnais pas cher à ces colza, mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Il y en a certains, par contre, doit y avoir des lardes d'altis. Là, ils montent pas beaucoup près des bien On voit quand même que c'est assez épais et environ 10 pieds mètres carrés. On verra ce que ça donne. bonjour à tous vincent on est parti faire un tour dans les colzas alors je viens de solder l'azote hier. Nous sommes à 170 unités. Bon là le colza est quand même bien parti. Bon, il est pas trop épais. On voit quelques colzas en fleurs. C'est le troubadour pour les méligettes. C'est des pièges en fait. Les méligettes vont dans ces plantes. Les méligettes vont en fait sur ces plantes. Comme ça, elles n'iront pas sur les pieds d'extorm. Et je pourrais éviter un traitement Bon, dans l'ensemble ils sont pas trop épais mais bon j'ai compté environ 16 pieds mètres carrés ça devrait faire j'espère 30 kato si tout va bien alors l'exterme là il est au début monté, enfin fin montaison bientôt les fleurs vont arriver alors là on voit par terre quand même la monitrate, elle est pas totalement fondue. Mais bon ils annoncent de la pluie, ça devrait être valorisé d'ici peu. Alors on va aller voir dans la cuvette ce qu'il y a. Normalement il n'y a pas de charançon cette semaine. Alors là, deux, trois méligettes. Ah si, peut-être un charançon. Mais bon, c'est pas les cinq charançons qu'il y a eu il y a quinze jours. Ah non, c'est une patrousse. C'est un charançon de la tige du chou. Ceux-là, ils sont inoffensifs. C'est l'autre jour, il y en avait cinq charançons, mais c'était de la tige du colza. Et c'est très préjudiciable pour eux le pied de colza qui est piqué c'est le pondre en fait des larves qui vont éclater la plante je voulais vous parler aussi là j'ai quelques dégâts quand même de l'arbre d'altise c'est des petits pieds comme ça là bon ceux-là ils, ils sont mal barrés bon je sais pas pourquoi c'est c'est par zone J'ai remarqué là où il y avait beaucoup beaucoup de calcaire où c'était plus euh, peut-être réfugié sous les cailloux mais bon cette parcelle dans l'ensemble pas trop de larmes d'altise tant j'ai fait qu'un insecticide à l'automne sur ces larves d'altise parce que bon le, les colza ils étaient rendus au stade non sensible quatre feuilles alors décidé de pas repasser, tandis que sur ces lettres là-bas j'avais repassé un autre insecticide. Mais j'ai compté l'autre jour, il y a quand même 40% des pieds qui ont une larve de, au moins une larve d'altise Alors cela, je pense pas qu'ils vont faire 34 ans là-bas. Cela, -là, je pense qu'ils sont bien partis quand même. Là, avec le temps. Les fleurs, on va peut-être les voir début avril. Et là, euh, maintenant en intervention, normalement, il y a un fongicide à faire contre le sclerotinia. ce sera au stade première chute des pétales. Euh, je pense aux alentours de mi-avril cette année, monsieur, c'est pas précoce. Mais. Après euh, faire un deuxième fongicide plus tard, chez nous, c'est jamais bien valorisé. Et pff, ça casse aussi beaucoup de colza dans le passage si on passe euh, 15 jours après le premier. Bon niveau ravageur euh, que j'ai pas vu souvent quand même. Là, on voit des petites galeries en fait c'est des campagnols ils viennent de la jachère euh, qui est le long de la lgv alors il va falloir que je mette en place des perchoirs pour éviter que ça se prolifère dans le champ pour l'instant là c'est qu'en bordure il va falloir que je talonne en fait les, les trous des campagnols pour qu'ils que ça essaye de les chasser et je vais mettre en place un petit perchoir euh, en bordure de champ pour attirer quand même les, les petits rapaces qui vont manger ces campagnols et là juste à côté une herbe que je voulais vous montrer quand même j'en ai pas eu souvent dans les colzas, mais cette année sûrement qu'il y a eu des bonnes conditions c'est l'icnis d'ioïque alors là bon lié l'eau à l'automne et je l'ai fait au mois de décembre ça aurait dû normalement marcher, qu'on m'a dit mais je pense que bon, vu comme ils sont là, ils sont bien repartis. Bon là encore, c'est que les bordures. Il n'y en a pas beaucoup, ça devrait pas pénaliser sur le rendement. Mais va falloir faire attention dans le blé. Il va falloir le traiter. Je vais vous montrer une autre parcelle. Alors là-haut, il y a un petit rond. C'est un argile blanc. Il y a beaucoup de manques. Bon, j'ai décidé de le laisser quand même. Il y a quelques pieds, ça ne mérite pas d'être tourné. Ça ne représente qu'une quinzaine d'arts merci mettez un petit commentaire et à bientôt